Salut C'est Louisy Gang, euh, veuillez ouvrir s'il vous plaît Yo Salut Tranquille. Aujourd'hui on est sur un petit spot à Rennes, canal Saint-Martin. On va essayer de faire 2-3 trucs. Let's go Ça va gros! Ça va. Ça, tu y a fait? Moi j'ai sur route à la mort, je suis arrivé, je fais genre, plein d'eau! Il a Ça. fait une bag genre! Allez! Voilà! Yes! <rire> allez! Qu'est-ce qui se passe? tu me dis quand il va? Qu il, qu il y a eu le bon timing ou quoi? Ah, c'est pas, pas, pas mal! Je veux que tu m'envoies des, des trucs, juste pour le fun. Hein, bah, ouais, ouais, euh... vous voulez faire partie de, de, de la Wizard, notre Le mettre <rire> accroupi, c'est déjà compliqué. Faites voir quand même, faites voir. <rire> faites voir quoi? Juste accroupi pour voir. Merci, à plus tard. Hé, yeah. yeah. yeah. yeah. ah, bon. oh, oh tu veux moi j'ai une petite line, tic tac sur euh, l'arme. J'arrive là, je descends, je fais une ligne de vanne, et après je vais euh, faire euh, un petit full là-bas. Yes! yes. yes. Bon on est de retour au même spot, on va essayer de terminer le training qu'on avait commencé cette fois-ci avec du soleil, let's go Mon poignet reste à <rire> On est bien là On est bien là Je réchauffe mes poignets au ouais, y... soleil yes. oh, Je suis allé hyper loin sur ma poule Yes, yes. ça Oh yeah Check ça frérot Putain les gars Bon là on a trouvé un petit détente de 14 avec la course d'élan ici Faut atterrir ici yeah. Trop font. Bon, là on est à l'école d'archi, on a repéré une petite line avec euh, Romain. Moi je vais arriver, je vais faire. ça. Euh, j'arrive là, là, après je vais faire euh, palm side, après lui là, il arrive à faire palm drop et dub full. Je pensais pas qu'on partait en fait. Je pensais genre t'allais refaire ton test et lui il filmait. T'as dégoûté j ai, j ai trop le fait. <rire> Putain, mais je suis une... <rire> On était sur un roof et il y a des mecs qui nous invitent chez eux vrai, Donc on va, voir <rire> on va voir comment ça va se passer De l'autre, toi c'est Julien, Gang, euh, veuillez ouvrir s'il vous plaît très bien, c'est au cinquième étage, en place, merci Ils sont mec, ils sont Yo Salut Salut mec Ça roule ah ou quoi Merci Ça va ça va Salut Yo Bon bah... À... Nickel Enorme Enorme Par là, on Ouais, je t'oublie pas de faire attention hein. Ouais C'est stylé oh, mec, Ça m'a que ça n'a aucun sens <rire> En fait, tout à l'heure, on était là, en train de faire le saut. Et ils nous ont vu de leur balcon, ils ont fait putain venez chez nous et tout. Du coup, bah on arrive. Vas-y je fais un bac. Tranquille. Oh, oh putain Vas-y on descend. Nickel, Nickel. Ah c'est énorme putain, les petites rencontres comme ça, bon nous on va reprendre le training, ça part Bon là on est à Jacques-Cartier et du coup ça part un petit training de fin de journée, c'est parti Bon du coup là j'ai trouvé un chat presse, il fait 13 du coup euh, c'est assez gros Le départ c'est sur un espèce de truc un peu serré du coup c'est pas hyper agréable pour les mains Mais je pense que ça va le faire, Vous l'avez vu l'année dernière, j'avais fait une prep et je m'étais dit C'est pas possible et puis là je sais pas, je, je le sens du coup je pense que ça va le faire Bien sûr que ça va partir. Ouais, ça va partir. Yes. Oh, oh, oh. Yes Non mais là c'est illégal, c'est illégal. À ce niveau là c'est illégal, c'est énorme. C'est le genre de session où Louis il est incontrôlable, il trouve des défis partout. Là il vient de trouver un chat presse. Percu, genre immense de 14 et demi alors le projet c'est de faire chaperaise entre les deux murs là les murs assez pas encore du coup c'est pas très agréable et ensuite euh, bah Percu jusqu'au banc là bas oh, là -dessus, là. Il y a rien qui va, il y a rien qui va, on est arrivé il y a genre une heure sur le spot lui l'a il l'a retourné le spot